Dans ce vidéo, nous allons résumer les étapes de la réaction immunitaire humorale. Donc nous avons vu préalablement que nous avions un tissu infecté euh, par des virions. Donc un tissu qui présente des cellules infectées et contenant des virions. Donc, bien sûr, comme l'avons vu, les macrophages vont phagocyter euh, les antigènes du non-soi qu'ils vont avoir reconnus. Et ce faisant, ils vont pouvoir sécréter du TNF-alpha qui favorise l'inflammation, donc au niveau des vaisseaux sanguins. Et ils vont aussi, ils vont aussi sécréter des chimiokines. Donc, euh, la combinaison sécrétion de chimiokines donc, euh, et l'inflammation va permettre à certains lymphocytes, comme par, comme, par exemple des lymphocytes B de sortir de la circula circulation sanguine pour euh, se retrouver finalement dans le tissu infecté. À ce moment, il est possible que des lymphocytes B, s'ils sont compatibles, donc s'ils possèdent le récepteur compatible avec l'antigène du non-soi, donc il est possible que des LB se lient à l'antigène du non-soi. Le plus souvent, ces réactions, cette, cette, cette liaison, se euh, produit dans les ganglions Lymphatiques où les LB abondent. Donc, comment cela est possible donc, Avec la lymphe, donc, certains, euh, certains virions vont être drainés, tout comme les CPA, donc vont être drainés vers les ganglions lymphatiques. Donc, en passant par les capillaires lymphatiques, ils vont être drainés dans les ganglions. À cet endroit, donc, euh, abondent les LB. Et les LB, donc, présentent une panoplie de récepteurs. Donc, chaque LB possède le même récepteur, mais d'un LB à l'autre, le récepteur diffère. Donc, à cet endroit-là, fort probablement, si le nombre de virions est important, donc les chances de rencontre entre les virions et le bon LB, donc c'est-à-dire le LB qui possède le récepteur spécifique aux antigènes du virion, donc, pouvoir vont pouvoir s'associer. Donc, le LB va, on va dire que le LB va reconnaître et se lier à l'antigène du non-soi qui se trouve sur le virion. Donc ça, c'est la première condition de déclenchement de la réaction humorale, c'est-à-dire qu'il faut que le LB se lie à un antigène du non-soi, un antigène ici qui est libre, là, qui n'est pas, euh, pas associé à, à un CPA. Donc, la deuxième condition, c'est que euh, le LB présente, donc, ce, euh, cet antigène-là à un LTH, donc à un LT auxiliaire actif, donc qui a été préalablement activé lors de la réaction auxiliaire. Donc, pour que cette condition se réalise, donc le LB, une fois qu'il reconnaît l'antigène du non-soi, il va euh, transférer cet antigène-là, sur son CMH2, et à ce moment-là, donc comme les LTH reconnaissent la combinaison CMH2 plus antigène, donc ils vont pouvoir, les LTH actifs, venir reconnaître cette combinaison-là spécifique là, sur le LB qu'ils présentent. À ce moment-là, comme le LTH ben, libère, il est actif, il libère l'interleukine 2. L'interleukine 2 va pouvoir activer pleinement le LB. Donc, c'est la deuxième condition de déclenchement, donc euh, la présence de l'interleukine 2 pour activer le LB. Donc, si on résume, le LB présent, euh, reconnaît spécifiquement l'antigène du non soi grâce à son récepteur spécifique, transfère. L'AG sur son CMH2. Donc, la combinaison spécifique CMH2 plus antigène est reconnue par le LTH compatible. Donc, ce LTH-là, actif, sécrète de l'interleukine 2. Donc, ce qui rend le LB euh, sensible à l'interleukine 2, c'est le fait qu'il est préalablement reconnu l'antigène du non soi Donc, ayant les deux conditions, le LB devient donc un LB Actif. Donc, ce LB actif va se multiplier par mitose et va former deux sous-populations, donc euh, de, euh, de cellules, donc des LB mémoire qui sont en tout point semblables aux LB actif et qui vont intervenir lors d'une seconde infection par le même virus. Et la seconde sous-population, donc, euh, va différer de par sa forme et son rôle. Donc, va, euh, ce sont des plasmocytes. Donc, les LB actifs génèrent des plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des cellules productrices d'anticorps. Donc, si sur le LB, les anticorps sont liés à la membrane cellulaire, donc les récepteurs sont liés à la membrane cellulaire, les plasmocytes, eux, vont sécréter des anticorps libres, donc ce qu'on appelle des immunoglobulines. Donc, ces anticorps libres vont donc être libres de se déplacer dans toute la circulation lymphatique, dans toute la circulation sanguine. Lorsqu'ils se déplacent dans la circulation sanguine, ils vont éventuellement pouvoir se retrouver au niveau du tissu infecté des tissus infectés parce que comme grâce à l'inflammation, les capillaires au niveau des tissus infectés sont plus perméables, donc ça permet aux anticorps de euh, se retrouver éventuellement dans les tissus. Donc, les anticorps, leur rôle essentiellement, c'est de se lier aux antigènes du non-soi, donc directement sur les virions ou sur les cellules infectées. Donc, lorsque... Les anticorps recouvrent ainsi les, euh, les virions ou les cellules infectées. On dit qu'ils forment ce qu'on appelle des complexes immuns. Donc, les complexes humains, donc vont favoriser la phagocytose. Donc, non seulement la liaison des anticorps aux virions, ici, empêche les virions d'infecter d'autres cellules, mais les anticorps présentent à leur extrémité simple un site de liaison qui favorise la liaison des macrophages, donc ça va venir favoriser la phagocytose. Donc on dit, un peu comme on avait vu avec le complément, que les anticorps opsonisent les, euh, les, les, les antigènes du non-soi, donc ce qui favorise la phagocytose. Donc les anticorps vont aussi permettre le déclenchement du complément par la, ce qu'on appelle la voie classique, Puisque les protéines du complément vont pouvoir aussi venir se lier euh, aux anticorps, ce qui va activer les protéines du complément et, les, et permettre leur, leur action là, sur euh, particulièrement les, les, euh, les micro-organismes qui présentent des membranes ou sur les cellules infectées. Donc, euh, ils vont pouvoir être, être pleinement actifs comme ça. Donc, si on résume le rôle des anticorps, donc, ça permet, entre autres, de neutraliser donc, les virions, dans ce cas-ci, les empêchant d'infecter d'autres cellules, ça, alors, ça permet de favoriser la phagocytose et ça permet le déclenchement euh, du complément. Donc, c'est un peu les trois là, effets, les trois actions que permettent les anticorps. Ces anticorps-là vont pouvoir aussi rester dans notre sang, donc euh, pour une durée variable, selon les types d'anticorps, mais pendant un certain temps, ce qui va nous immuniser contre, euh, euh, contre une, une deuxième infection par le même, le, le même virion ou les mêmes virus ou le même micro-organisme.